Alors, je m'appelle Eva Bétavadzi et je travaille au CADTM Belgique. Alors, je suis venue ici euh, parce que je travaille spécifiquement sur la question des dettes privées illégitimes et particulièrement celles qui sont liées à l'hypothèque et euh, donc euh, sur les dettes euh, et sur le lien de la dette au logement et au droit au logement. Et c'est pour ça que euh, j'ai pensé que c'était important de participer euh, aux réunions de cette coalition ici à Lisbonne euh, pour découvrir quels sont les différents euh, mouvements sociaux à travers l'Europe qui travaillent sur le logement, comment ils le travaillent, quels sont les droits qu'ils revendiquent et comment le CADTM peut s'inscrire en fait dans ce combat pour le droit au logement à travers son expertise sur la dette Alors le CADTM, c'est le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, et donc notre travail s'oriente sur l'analyse des dettes, euh, des dettes publiques et privées. Euh, à travers le monde, mais aussi en Europe et dans tous les pays d'Europe. Euh, donc, euh, la raison, je pense que le lien entre la dette et le logement est que, euh, on a remarqué, euh, enfin on a remarqué, il est évident que la crise qui a démarré il y a dix ans est une crise des dettes privées et non pas des dettes publiques, comme il a été dit par de nombreux hommes politiques et par les médias. Euh, dominant, et donc euh, que cette d'être privé, euh, cette spéculation financière qui l'a accompagnée, cette euh, bulle spéculative immobilière euh, qui a éclaté et qui a euh, privé des milliers de ménages euh, de leur droit à habiter quelque part, euh, c'est euh, un des combats euh, essentiels, qu'on essaye de mener, et je pense que euh, c'est un combat extrêmement lié à la dette. Euh, et à la fois, euh, si on veut comprendre les mécanismes euh, qui ont provoqué la crise, euh, euh, il est important de se pencher sur cette question euh, des bulles financières et des bulles euh, immobilières qui euh, ont généré cette crise, en fait. Et donc, à la fois, c'est important pour le CADTM de comprendre... Euh, euh, les mécanismes euh, qui ont provoqué cette, cette crise euh, du logement et à la fois, je pense que, euh, euh, comment dire, les, les mouvements qui, qui se battent pour le droit au logement euh, peuvent s'alimenter du travail que le CADTM fait pour les, pour les dettes privées. Euh, après, le CADTM, il travaille pas seulement autour de la question des dettes privées, il travaille sur les dettes publiques, euh, il essaye de mettre en lien euh, différentes problématiques euh, liées à la dette. Euh, euh, donc, euh, par exemple, la problématique de la colonisation, euh, de la néocolonisation, du féminisme, euh, la, la problématique des banques, comment elles fonctionnent. Euh, on a des revendications pour les socialiser. Euh, et aussi, on travaille sur les légitimités euh, des dettes publiques. Euh, et donc euh, on se bat pour annuler euh, euh, les dettes publiques illégitimes, illégales, odieuses, insoutenables, voilà.